tous Vincent alors aujourd'hui on va faire les Smith tomates écoutez moi ces petites mésanges j'adore ces petits oiseaux ils mangent tous les insectes comme il fait pas chaud on est dans la serre en ce moment alors qu'est ce que je mets aujourd'hui des Saint-Pierre des marmandes ma semence de coeur de bœuf celle-là je les adore c'est des graines que j'ai récupérées d'une tomate qui était bien mûre. Les romains, c'est les petites olivettes. C'est bien pour les apéros. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je mets ça pour reconnaître mes plants de tomates. Parce que, bon, après, quand tout est né, on ne sait plus ce qu'on a fait. Alors ça permet au moins de savoir quelle tomate on a. Dans ma petite serre, depuis hier il y a eu quand même un peu de soleil hier tantôt. Ça a bien poussé. Là, à gauche c'est des Saint-Pierre et à droite c'était les Marmandes. Alors moi je mets ça dans un bac à poissons avec du terreau de semis. C'est sûr est qui est le mieux. Il est drainant, il y a de la perlite, il est plus fin que le terreau de rempotage. Après, je vous montrerai dans les semaines à venir le rempotage des tomates avec le terreau de rempotage dans des petits pots individuels. Ça permet au moins de fortifier ces plantes de tomates. Alors moi, j'avais trouvé l'idée de... des macs à poissons pas trop mal. C'est sur les côtés, il y a, y a des petits trous pour euh, évacuer l'eau, qu'il aille pas trop d'eau. C'est bien qu'il y ait une humidité constante, mais faut pas que les, les pieds de tomate les racines dans l'eau. Alors moi je m'embête un peu. Je les, je les mets en ligne. Bon, il y en a certains qui sont pas encore nés. Je vois là, il y en a qui vont sortir avec le, le soleil. Je les mets une par une. Comme ça, ça me facilite la tâche. Lors du repiquage et ça permet d'éviter de casser les racines alors après ce que je se mets aussi aujourd'hui c'est mes courgettes favorites c'est des graines que j'ai récupéré l'an dernier c'est une bonne variété j'en suis très content depuis 2007 que je la resème, c'était une hybride pourtant mais j'arrive à récupérer un fruit que j'adore et ça y ressemble après je se mets les carottes alors les colmars tout le monde connaît c'est les meilleurs et j'ai voulu essayer des hâtives des on va voir ce que ça donne je vous remercie à bientôt Alors j'avais fait cette petite serre l'an dernier pour euh, faire une serre sous serre d'appoint ça permet de gagner 4 à 5 degrés, mais pas guère plus. Ben aujourd'hui, il fait 14 degrés en dessous, que hier matin, il y avait 7. Bon, le soleil maintenant va venir, alors les tomates vont bien pousser. Ce que je vais faire aussi, là, il y a des arceaux. Je vais refaire une sous-serre pour mettre les smid aujourd'hui. Je vais y mettre environ une cinquantaine de, de plants de tomates. Je vais mettre ça dans trois bacs à poissons et un bac à poissons où je vais mettre quelques courgettes. Bon, je vais faire le principal semi de courgettes au mois d'avril. Là, c'est juste pour avoir deux, trois plants de bonheur les salades de feuilles de chêne. Ça, c'est une salade qui est pour les feignants, comment on va dire. Ça n'est tout seul. Ça fait des, des belles salades. Alors ici, on est dans la réserve. Là, il y a des pots récupérés dans les déchetteries. Je trouve ça dommage que les gens jettent ça. Il y a des... Il y a des jolis petits pots. Moi ça m'a fait mon affaire. J'en ai pas mal. Comme vous pouvez le voir, ouais. j'en ai des étagères pleines. Alors là, il y a les caisses que je vais me servir pour les smith tomates. Il y a des grands pots de rempotage. Les petits pots que j'utiliserai pour rempoter la semaine prochaine, normalement les premières tomates. Après, il y a le terreau terreau de rempotage. Là, la scoramine, ça je vais en mettre bientôt sur les sous les arbres. Ça apporte de l'engrais et ça évite qu'il y ait des mousses. Le terreau de semis. Après, je vais vous montrer les pommes de terre en plein. Alors là, c'est les Édènes. C'est des petits plants, en fait, que je récupère tous les ans. J'essaye de sélectionner. Alors là, on voit les Édens, c'est une bonne pomme de terre. Parce qu'au moins, elle est résistante au milieu. Elle a de bons rendements. Celle-là, euh, je la plantais normalement mi-avril, quand l'île sera en fleurs là c'est les désirés c'est à son rose un bon petit calibre celles-là elles ont un gros rendement un peu plus sensible au milieu après en pommes de terre euh, j'ai planté des primeurs hier c'était assez frais mais bon fallait que je les plante c'était des altesses le germe euh, il était euh, on va dire 10 cm plus long que celui-là, alors c'était grand temps de les planter. Après, j'ai les spunta, c'est une semence que j'ai acheté dans un autre endroit que je semerai plus tard aussi. J'espère pouvoir les semer au 20 avril. Merci, à bientôt